J'ai un sentiment de gâchis face à ce nouveau fonds pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. Nous faisons face à un effondrement de la biodiversité marine. Les petits pêcheurs font face à la concurrence d'une pêche industrielle toujours plus agressive. Nous aurions pu tenter d'être à la hauteur au lieu de cela. Vous abdiquez, vous réintroduisez des subventions néfastes. Par exemple, des subventions qui s'étaient limitées aux seuls navires de moins de 12 mètres seront accessibles jusqu'aux navires de 24 mètres. C'est moins d'argent pour la petite pêche côtière, mais aussi un risque accru de surpêche, notamment en Méditerranée. Les subventions néfastes sont contraires aux objectifs de développement durable de l'ONU. Nos prédécesseurs les avaient supprimés il y a plusieurs années. Les réintroduire va à contre-courant des négociations en cours à l'OMC, qui visent à les interdire à l'échelle mondiale. Enfin, aucun budget n'a été spécifiquement alloué à la protection de la biodiversité et des écosystèmes marins. Je ne peux pas... Cela. C'est pour cela que notre groupe a déposé une demande de rejet de cet accord et que je voterai pour cette demande de rejet contre ce nouveau FEAMP.